La baguette de monsieur Casquet est, est passée avec des bonbons J'ai mangé, mangé des coupons. étoiles toute la nuit Hello world, le lendemain il y en avait la... Hello world, je ne tu sais pas ce que tu dis Fais semblant de comprendre la nuit, le lendemain, il n'y en avait plus Le lendemain, il n'y en avait plus Salut mon salut, dans les étoiles,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 que tu dis, fais semblant d'un coup de comprendre. fais comme ci. Désassoir, disparaît.